Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de Burning Crusade hein, Présentation évidemment à titre parodique Mais on va revenir en détail un petit peu sur l'événement de ce qu'on appelle le Black Temple Donc le temple noir en français Donc voilà, on avait vu les seigneurs de l'outre-terre la dernière fois Il est l'heure aujourd'hui de s'attaquer à, à la figure emblématique, le boss de fin de Burning Crusade évidemment Il s'agit donc d'Illidan Stormrage ou euh, hurlerage en français. Alors ce que je vous propose c'est un exercice un petit peu particulier aujourd'hui. Puisque euh, nous allons d'abord voir... Attendez. Quoi, comment ça c'est pas le boss de fin de Burning Crusade Déjà je suis en plein tournage de vidéo vous m'interrompez pas. Mais vous dites n'importe quoi et... C'est lui dans la cinématique de Burning Crusade. Donc euh, une fois qu'on l'a tué au Temple Noir c'est fini non Comment Non Il reste encore deux patchs Ah Bon bah merci de prévenir. En tout cas... On va faire une petite nouveauté dans ces analyses, on va tout simplement faire une petite vidéo, on va regarder le trailer du Temple Noir, du Black Temple, voir un petit peu ce qu'il en est et apporter 2-3 points de précision bien entendu. Allez, on se regarde ça Oh là, là, alors euh, par contre je vous préviens, je la regarde pas sans interruption. Hein. Donc euh, premier point, ça c'est bien, c'est un bel hommage, vous avez vu c'est euh, l'intérieur du temple noir évidemment, et on a euh, un, petit, euh, un petit hommage, hein, un petit déco, un petit clin d'œil. Ah euh, la porte noire, hein, non c'est pas la porte noire, c'est la porte des ténèbres, ah oui, excusez-moi je me trompe d'univers parfois, mais du coup euh, c'est un petit hommage à la porte des ténèbres, voilà il y a un asgul, donc c'est toujours, euh, toujours sympa. Temples. Bon, Akama hein, qui a pas mal changé. Ah oui, voilà, on voit qu'il a pas mal changé. Mais entre-temps, il avait encore pas mal changé. Hein, je vous laisse aller voir euh, bah, le précédent épisode, bien sûr. Ah, Comme c'est joli. Donc ça, c'est le Temple Noir avant qu'on l'appelle le Temple Noir. Donc, euh, bah, le Temple Blanc, j'imagine. Et au passage, on notera au premier plan, regardez, là, suivez ma souris. On notera évidemment cette euh, belle végétation qui est tout simplement l'arbre de, de la forêt de Terrocar voilà évidemment hein, on fait avec les moyens du bord mais surtout ça nous montrait que avant à l'époque où euh, les Drainei étaient encore maîtres de ce lieu eh bien euh, il y avait des arbres de type forêt de Terrocar voilà donc on sait jamais si un jour il y a un projet de remasteriser euh, des zones de drainer avant que ça devienne l'outre-terre peut-être qu'on pourrait s'en servir et peut-être qu'en fait euh, bah, Terrocar ça existait avant Hein, on sait jamais, un hein, peu comme ça, euh, imaginez, hein, ça, peut, ça peut sembler fou je sais, mais un, un projet où on irait euh, potentiellement voyager dans le passé euh, de Draenor, peut-être qu'on pourrait s'inspirer de ces, ces plans-là. Donc là c'est le moment attache émotionnel, c'est beau. Akama qui nous montre euh, qu'il aime les enfants, il a une camionnette et des bonbons à l'arrière. Et là c'est les concurrents, hein, les orques, qui ont aussi des camionnettes et des bonbons Ah bah la gare des gangs hein, c'est une catastrophe hein, dort. Voilà, là, là il lui propose. <rire> là, là on le voit, il lui propose, euh, salut j'ai euh, Bonbon, nouvelle saveur Grenadine à l'arrière. Euh, elle a couru tout de suite la petite hein. C'est ma Grenadine et voilà, donc ça mine de rien c'est pas mal, hein. ça nous rappelle un petit peu, Akama il est cool, il nous rappelle un petit peu l'histoire du Temple Noir, c'est une rétrospective intéressante cette vidéo. Pas grand chose à dire, c'est assez vrai. D'ailleurs, euh, c'est, euh, je rappelle, mais ce petit conseil hein, de démonistes euh, orcs, euh, qui sont des anciens chamans. d'ailleurs, c'est tout simplement euh, ce qu'on appelle euh, le conseil des ombres. C'est bien parce que bon, quand on joue à Burning Crusade, euh, il y a le Conseil des Ombres, la main d'Argus, euh, l'ombre d'Argus, euh, le machin, etc. Enfin, la, le culte de la rive noire, machin. Il y a, y, a y a toutes les contrefaçons, donc c'est bien de le rappeler quand même. Allez, on continue. Mais les beau Guldan, hein, évidemment, ils n'avaient pas de modèle à l'époque. Ça, on peut pas trop leur en vouloir. Alors, il faut savoir que Guldan, il a une petite passion hein, c'est le volcanisme. Il adore ça, hein, c'est vraiment un, un féru, hein, c'est son petit hobby. Hein, quand il ne quand il tue pas des femmes et des enfants, il adore aller près des volcans. Hein. L'effet de la lave, ça fait glouglou, glou, ça lui rappelle sa mère. Plutôt sympa. Donc là, il y, y a un joli modèle hein, pour le coup. Malgré l'époque un peu euh, dégueulasse en termes de modèle, eh ben, honnêtement, ce Ner'Zhul, euh, il rend bien je trouve. Hein. Donc voilà le petit clin d'œil à Ner'Zhul, hein. là on vous a préparé juste avant euh, l'ascension de la Horde, hein, la période où euh, la Horde... Euh, bah, va s'amuser gentiment, hein, avec respect tout simplement, avec les Draenei, hein, leur apprendre un petit peu euh, la culture locale. Et ensuite, eh bien là, là, on fait un gros bond dans le temps, hein, c'est Beyond the Dark Portal, donc Warcraft 2, Ner'zhul qui ouvre les portails et qui détruit Draenor. Alors préparez-vous, préparez-vous. Donc là, on parle de période de Warcraft 2, donc on nous montre des champignons, évidemment, marécage de Zangar. Donc là, il y a la petite fille qui lui demande euh, Oui, bon, j'aimerais un nouveau bonbon à la grenadine Mais il en a plus, euh, les stocks ont été dévalisés Donc là, euh, voilà, euh, la concurrence a tué Kamin. Il, euh, il est devenu rabougri et dégueulasse. Ah, c'est l'âge, hein, c'est l'âge, évidemment. Ou la corruption, mais ça, ça, ça joue autre chose. Ah, là, c'est un plan que j'adore c'est un plan très intéressant. Vous dites, ah bah on est toujours à Zangar, je connais cette zone. Mais en fait, pour les joueurs de Warcraft 2, vous allez voir, les procédés d'intention sont assez vicieux dans cette, dans cette cinématique. Parce que là, en fait, on vous montre des champignons marrons et une zone un peu marécageuse marron. Et bah c'est pas pour rien, parce que c'est pour nous rappeler qu'on est à la période de Warcraft 2. Donc on nous met la période de Zangar, parce que ça en plus, si vous regardez Burning Crusade, c'est la partie du marécage de Zangar qui a été détruite en partie à cause des nagas. Sauf que, spoiler, il n'y a pas de naga à Warcraft 2. Donc là, on est dans une période où, bah normalement, ça, ça marche pas. C'est anachronique. Mais en fait, c'est pas anachronique. C'est pour faire écho, justement, au fait qu'en Warcraft 2, il eh bah, y avait des champignons marrons hein, et des zones marécageuses, tout ça, tout ça, pour, pour Draenor. Du coup, euh, bah, ils nous mettent ça. Hein Vous avez vu le petit procédé C'est un peu vicieux, hein, c'est un peu putaclic, euh, évidemment. Hein, pour faire, eh ouais, ouais, regardez, Warcraft 2, tout ça, tout ça. Alors que ces mêmes petits salauds, ils ont mis aucun champignon. Hein, on, en, on le rappelle... Mais vous allez voir, c'est pas terminé, ça sera encore pire après. Donc là, voilà, il y a les Draenei qui. Qu ont peur parce que maintenant que euh, Draenor est devenu l'Outre-Terre, et bah l'Outre-Terre elle est dans le néant distordu, donc il y a les démons, il y a les invasions, tout ça, tout ça. Donc là pour les Draenei, c'est un peu compliqué. Alors Là, on va en parler juste après. Mais euh... alors, le Temple Noir, pour le coup, hein, c'était euh, la domaine de Ner'zhul pendant la deuxième guerre. Donc pas de soucis pas de soucis. Mais là, on va, on va en parler parce que pendant cette période des ténèbres, le dénommé Mac'Teridon, fit du Temple ça demeure. Alors, euh... on, on, on va avancer, on va avancer, mais on, on va revenir là-dessus. Vous allez voir, c'est un peu, euh, c'est un peu rigolo. -game, The one call bah, c'est marrant ce fond d'écran là. Pourquoi c'est la péninsule des flammes infernales Ça a rien à voir avec le temple noir, non et vous commencez à voir où je vais en venir. hein Non Tiens c'est marrant ça. Donc là c'est un gros écho à Warcraft 3, bien entendu. C'est la période de Frozen Throne, hein, où Illidan Keltas rejoint l'outre-terre, il rejoint Illidan avec les Naga, ils vont s'unir pour, pour affronter Macteridon. Et ce qui est très rigolo, c'est que bah cet endroit, hein, c'est la péninsule des flammes infernales dans Warcraft 3. Et vous savez où il trône Macteridon et eh bien tout simplement euh, à la Citadelle des Flammes Infernales Qui est appelée également la Citadelle Noire à l'époque dans Warcraft 3 La Citadelle des Flammes Infernales C'était une petite erreur de Warcraft 3 C'est que c'était bien la Citadelle des Flammes Infernales Mais ils avaient fait un petit côté dramatique Et ils avaient probablement confondu un peu avec le Temple Noir De, euh, de euh, La Black Fortress de Nerzul Donc euh, ils ont mis euh, la cité Enfin tout simplement c'était le Donc c'était pas le Temple Noir mais c'était euh, la, la péninsule des Flammes Infernales Malgré tout donc là c'est un petit problème à Burning Crusade parce que bah il faut quand même, c'est nostalgique, on n'est pas loin de Warcraft 3, c'est quand même le gros succès de Blizzard donc il faut, il faut revenir dessus et ils peuvent pas le foutre dans la, dans la vallée d'Ombre Lune, hein, de Shadow Moon. Donc on est obligé de mettre derrière le ciel et la péninsule des flammes infernales. Sauf que par contre, Bacteridon et le Temple Noir, bah en fait c'est pas dans la péninsule des flammes infernales. Vous avez vu hein, c'est un, un petit peu vicelard. Donc là Akama qui... Donc ça c'est carrément un plan, hein. là, là on en est sur de la grosse grosse très très grosse nostalgie, hein. je rappelle qu'on est en 2007 Donc euh, on n'est que même pas 5 ans après Warcraft 3 mais euh, on est déjà dans, dans full nostalgie et réutilisation de l'époque Donc ça c'est carrément un plan de Warcraft 3 euh, refait avec euh, WoW ou euh, tout simplement eh c'est la mission où Eden doit, doit condamner les portails Et c'est même le dialogue de Warcraft 3 En anglais bien sûr donc ça c'est ce qui forme les Illidari, hein, le conseil des 4, les quatre copines. Et là un plan toujours plus vicelard évidemment, puisque cette porte elle est présente. Et vous pouvez le voir ce plan là, vous voyez le ciel de la péninsule des flammes infernales, mais cette zone c'est nagrande et les portails qui ressemblent, euh, qui font écho au portail de Warcraft 1 eh bien, et de Warcraft 2. Et en fait ça eh c'est une zone de nagrande mais avec le ciel de la péninsule des flammes infernales. Et là vous voyez à quel point c'est vicelard parce que ça veut dire que les devs, ils ont conscience d'avoir fait une grosse connerie. Hein Parce que Macteridon, il a jamais foutu les pieds dans le temple noir. Hein C'était. Euh, bon peut-être euh, en tourisme, tout ça, sa cabane d'été. Mais la bataille du temple noir avec Macteridon, bah c'est la citadelle des flammes infernales. Dans la péninsule des flammes infernales. Et ils en ont conscience du coup, puisqu'ils vous foutent ça à Nagrande alors que ça n'a rien à voir, donc ça veut dire que les mecs, ils ont été faire leur machinima à Nagrande, mais ils ont mis le ciel d'arrière, qui est le ciel de la péninsule. C'est beau, c'est beau quand même, hein. c'est vraiment la... entre juste avant où on remet à péninsule les flammes infernales, on noie, hein. on noie un petit peu. Et là, on a les Illidari d'époque hein, bien sûr, même si le terme est originaire de, de Burning Crusade, mais les servants d'Illidan, hein, le quatuor, le fameux quatuor de Warcraft 3, Keltas, Dame Vache, Akama, Illidan... Et là c'est le moment où Akama il nous fait une petite euh, petite sortie, hein, un petit hors-piste J'ai déjà semble avouer que le Temple Noir n'avait fait que troquer un mètre maléfique pour un autre. Ah bon <rire> Ah bon euh, Pourquoi <rire> C'est marrant ça, j'en je, je, ai pas entendu parler. Mais bon là on est, euh, rappelons le contexte, on est dans une période où Illidan c'est le grand vilain, le grand méchant, on en, revient, on en, on en reparlera juste après donc forcément hein, Akama déjà à l'époque savait qu'il avait troqué le Temple. Hein, euh, d'un maître maléfique pour un autre évidemment hein, le mec qui lui a apporté euh, la possibilité de ne plus se cacher, de ne plus se terrer, hein, de pouvoir euh, combattre de pouvoir asservir ceux qui l'ont asservi, hein, que ce soit euh, prendre sa vengeance contre les orques ou les démons mais non euh, non non non hein, c'est évidemment un être maléfique hein, le mec qui, qui lui apporte la liberté d'ailleurs euh, il est tellement maléfique quand il repart avec Keltas et et, euh, et Dame Vache sur euh, sur Azeroth pour aller affronter le roi Lich en Northrend, bah c'est Akama qui gère tout ça pendant ce temps. Hein, c'est un peu l'attendant du patron, mais, euh, mais non, non, c'est un vrai con. Hein. Il le savait très bien évidemment à l'époque que c'était un être maléfique. Donc, ça, mesdames et messieurs, on appelle ça une réécriture avec contexte, euh, avec nouveau contexte, hein, bien sûr, hein, afin euh, de servir le propos à savoir Illidan est un gros vilain méchant. Quel dommage qu'Akama ne l'ait pas vu. Eh oui, et là, regardez, il y a un petit écho, hein, y a un petit écho sympathique. C'est, euh, l'endroit des putes. Et eh oui, parce que Illidan, comme c'est un méchant, très très méchant, hein, qui évidemment par pur plaisir a réduit en esclavage les a hein, fait un peu n'importe quoi, tout ça, tout ça. Bah là, il euh, y a carrément euh, la zone, il euh, y a la zone avec euh, les concubines hein, d'Ilidan, parce que Illidan, en tant que grand tyran, ben évidemment, il doit avoir, il doit avoir des putes. Hein, il en a rien à foutre de la condition féminine, bien sûr. Et voilà. On met alors ça, euh, sans marketing, on appelle ça euh, mettre une jolie, euh, une jolie petite euh, formule de phrase histoire de noyer le poisson. Bien entendu, ça nous permet, euh, ça nous permet de faire ce qu'on veut derrière. Donc on va faire un petit rappel quand même hein. <rire> On va quand même faire un petit rappel Donc les quatre Illidari hein, Illidan bien sûr le, le, le patron Kaltas euh, son, son apprenti Dame vache le bras droit d'Illidan Et enfin Akama hein, Ça c'est le quatuor Illidari Et c'est un groupe qui explose hein, tout simplement à Burning Crusade Tous tellement méchants qu'ils deviennent ennemis entre eux hein, On a quand même deux traîtres dans le lot hein, On a Kaltas qui euh, on y reviendra un peu après Mais euh, Qui euh, finalement euh, de toute façon, euh, les feux de l'amour euh, comprend plus Lidan, euh, ne se comprennent plus, du coup bah quel tasque, quel est le premier truc qu'il fait quand euh, il comprend plus Illidan bah, il va dans les jupons euh, du mec qui est responsable de la destruction euh, à 95% de son peuple. ça semble plutôt logique et évident. Et Akamar, hein, lui, euh, bah, il a le don d'ubiquité, hein, il a compris tout de suite qu'il c'était un gros con. Alors que bah, dans War 3 il l'a plutôt euh, il l'a plutôt bien aidé. Donc voilà, hein, sur les quatre on a quand même deux traîtres. Puis bon Illidan on peut même dire que c'est un peu le traître, euh, son surnom hein, bien sûr donné par ses frères Elfes de la Nuit, frères et sœurs d'ailleurs. Donc euh, bah, Illidan lui pour le coup, euh, lui c'est s'est trahi lui-même, hein, il n'était pas du tout comme ça à Warcraft 3. Et enfin, bah vache, hein, euh, comme c'est la, la femme du groupe, il a fallu ne pas la développer, ce serait embêtant d'avoir des personnages féminins développés. Donc à part euh, porteuse d'eau, bah, c'est vrai qu'on n'a pas trop su un peu euh, ce pourquoi, enfin ses motivations à Burning Crusade. Hein, c'est une femme, hein, on s'en fout. Évidemment, hein, c'est un peu, un peu la morale de l'époque. Du coup, on a vu dans le trailer à la fin le petit clin d'œil hein, pour rappeler que eh bien, notre petit Akama il va libérer euh, le plus grand ennemi d'Ilidan, à savoir Maïev. Maïev qui est toujours énervé. Hein, elle l'a mal hein, qu'Illidan qu se soit libéré de sous sa garde. Donc, euh, puis bon, elle est toujours énervée aussi parce qu'elle-même est enfermée. Hein, Illidan, il a, il a le sens de l'humour. Il apprécie l'ironie de la situation. Hein, tu m'as enfermé, bah, je t'enferme. Voilà. C'est euh, lui qui a inventé l'histoire de œil de pour œil. Parce que, bah, il est aveugle, du coup. Et euh, au final, elle a pris un petit coup de vieux Maïev. Hein. Ouais, parce que maintenant elle a les cheveux blancs. Donc euh, elle doit se faire du souci. Ouais, dans War 3, elle avait les cheveux bleu-violet euh, bleu Et on la retrouve à Burning Crusade, donc on sait pas pourquoi. Euh, déjà, elle doit avoir honte d'elle. Elle a un casque complètement fermé. Puis bah, maintenant, surtout, elle a les cheveux blancs. Donc euh, voilà, c'est l'âge, hein, évidemment. Chez les Elfes de la Nuit, hein. terrible, hein, le, le poids des âges. Alors présentons un petit peu l'instance, hein, bien sûr, le raid, le Temple Noir, on a euh, Supremus, l'Abyssal, alors vous allez me dire c'est quoi un Abyssal, Babylone et euh, Baboulinorque, et bah euh, c'est un Infernal mais en plus badass, donc voilà, bah, oui, les Infernaux vous les tabassez par paquet de 12 donc euh, ça a perdu de sa superbe, donc on crée l'Abyssal, c'est un Infernal euh, en plus grand et en plus méchant, un peu comme euh, le Megazord hein, avec les Power Rangers, Ensuite on a ouais oh, il est pas du tout euh, là-bas, c'est le mec qui a une tête de coquille Saint-Jacques là. Ouais bah en fait c'est un seigneur naga qui était censé euh, être un peu le représentant de dame vache auprès d'Illidan. Voilà, c'est pour ça qu'il a une gueule d'alien hein, bien sûr. Ensuite on a Gurtog, le chef orc qui représente euh, la gangrove bien sûr. Et le lien euh, des orcs euh, de Draenor euh, auprès des Illidari. On a le reliquaire des âmes, hein, ça c'est pour rappeler que qu'Illidan il est vraiment vilain. Hein, il tourmente les âmes, tout ça tout ça. On a l'ombre d'Akama. Ouais, Akama il adorait Peter Pan donc il s'est dit, j'aimerais bien affronter mon ombre, tout ça, tout ça. Et ensuite on a le conseil Illidari. D'ailleurs, on note l'absence de chasseurs de démons, ce qui est un peu dommage parce que bon, c'est un petit peu le principe hein, pour euh, Illidan de former euh, les elfes de sang, les elfes de la nuit en, en chasseurs de démons. C'est ce qu'il a toujours voulu faire, hein, donner son, ses connaissances. Hein. Mais bon, ça, faudrait se rappeler de Warcraft 3. Après, il y a des chasseurs de démons, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais pas dans l'instance. <rire> c'est dommage. Donc dans le conseil d'Illidari, il n'y a pas de chasseur des démons. Mais on en reparlera après du conseil d'Illidari parce qu'il y a des choses rigolotes. Et il y a également un touriste. On va en parler de ce touriste parce qu'il est nommé. Il s'agit de Teron Gorfind, l'un des seigneurs, l'un des héros de la horde à Warcraft 2. Et du coup Gorfind, bah il est présent au Temple Noir. Donc là c'est son apparence à Warcraft 2. Ça ressemble à une sorte de Nazgûl bien sûr. Et euh, bah, apparemment le tourisme ça fait pas que du bien. Ça lui a plutôt pas réussi hein, parce qu'il bah, est devenu sacrément dégueulasse. Ah ouais non, euh, là y a, je sais pas je sais pas ce qui s'est passé. Après il a un modèle dédié, c'est déjà mieux que pas mal de persos. Mais euh, je sais pas ce qui s'est passé par leur tête, hein, il suffisait d'un mec encapuchonné. En plus c'est dommage, sa couleur à, à, à Terran c'était le jaune. C'était sa grande particularité. Bon, euh, au final, euh, il est rouge. Je sais pas, peut-être qu'il a bronzé un peu trop près euh, d'une du, un, lune de Draenor, je sais pas. Et euh, bah pour le coup, qu'est-ce qu'il fout là Bah lui non plus, il sait pas. Euh, ça on sait pas. Hein, euh, lui comme nous, on sait pas trop. Hein, on sait pas ce qu'il fout là. Mais bon, c'est un petit hommage à Warcraft 2 vu qu'on vous a fait un joli rappel le temple noir, tout ça, tout ça. Euh, C'était à l'époque de Ner'Zhul, blablabla. Bla. Donc bon, il sert pas à Lidan. Euh, il, il, en a, il en a rien à foutre de ce qui se passe. Il est là. Il est là en tant qu'esprit, euh, qu en tant que fantôme. Euh, voilà. Apparemment le, le, nouveau, le nouveau locataire fait beaucoup de bruit Donc lui-même il sait pas trop, il est là, c'est un super fan service bien sûr Très bien travaillé Et au fait du coup, je vous en ai pas trop parlé, hein. je vous avais dit que je reviendrais dessus Mais bon c'est important de revenir L'avant dernier boss c'est le conseil Illidari Donc c'est le haut commandement des elfes de Sang Conseiller de Keltas rester fidèle à Illidan et aux Illidari Mais oui oui, il hein, n'y a plus aucun lien entre Keltas et Illidan hein, Vous savez, blablabla, bla bla, Illidan... Euh... Il a plus de communication du coup euh, Kaltas hein, qui dit euh, ce petit bâtard euh, elfe de la nuit gna gna gna gna gna C'est pour ça qu'il y a le conseil Idari, hein. Bah ouais en même temps le problème c'est que si t'enlèves tous les elfes de sang hein, de, des Illidari ça fait qu'il n'y a plus grand monde hein, dans le bestiaire donc euh, Finalement on laisse, euh, on laisse le conseil Illidari Mais t'inquiète pas après on va essayer de te justifier ça en mode euh, Oui oui la communication entre eux elle est devenue très compliquée mais il y a juste le conseil de Kaltas qui est à côté Puis il y en a un du coup il se prend pour un chasseur de démons c'est le mec de gauche Le mec de gauche hein, du coup Alors attention chaque classe Représente une classe jouable des elfes de sang Et ils ont le stuff des joueurs hein, Donc euh, c'est le set que vous pouvez loot tout simplement Donc c'est une sorte de présentation de mannequinat Voilà si vous me tuez vous pouvez potentiellement avoir ce stuff Et euh, du coup il y en a quand même un qui se fait passer pour un chasseur de démons C'est le, le stuff Warlock Parce que c'est bien connu hein, évidemment Chasseur de démons c'est une classe qui ne sortira jamais sur... Alors, enfin grave vu qu'il y a déjà le démoniste hein Évidemment, ça c'est. Je, je, je peux vous le certifier, il n'y aura jamais de classe de chasseurs de démons. Ça, à Burning Crusade, on le savait bien. Donc, c'est le démoniste qui joue ce rôle-là. Ensuite, vous avez le mage, évidemment. Ouais, euh, il fait des recherches sur Tesla. C'est pour ça qu'il est des bobines un petit peu sur la tête. À côté, on a un personnage absolument superbe. C'est euh, un représentant commercial de toutes les marques gaming. Donc, il représente les paladins. Et enfin, il y a une prêtresse. Donc on a les To Be Free et Britney Spears qui sont tous ensemble C'est beau, ils sont là pour une représentation musicale C'est très beau Très beau stuff également hein. Très très beau stuff, on est content Et on est surtout content de ne pas les voir sur l'artwork officiel du Temple Noir Voilà, les joueurs ont été mis de côté c'est très bien Parce que bon, euh, les représentations des joueurs de Ania c'était un peu dégueulasse Donc c'est très bien de les avoir dégagés pour les artworks de Burning Crusade Voilà, faut, faut dire des bons points, hein, c'est important voilà, Mayav et Akama contre Illidan. Hein, c'est un petit peu le, le combat teasé par le trailer que je vous ai montré. Donc, très belle artwork. Et euh, vous savez que c'est un combat auquel on fera référence à Wotelka d'ailleurs. Je sais, j'arrive à lire un peu le futur. Euh, puisque, bah, on parle d'un combat sur un toit d'une structure très importante où de la magie sombre a été, euh, été euh, faite en, en office. Hein, tout simplement, il y a eu. Euh, il y a eu de grands rituels qui ont été faits à cet emplacement. Vous savez, un toit avec quatre pylônes et un cercle central, siège du pouvoir d'une faction et également grande figure de Warcraft 3 qu'on va abattre. Peut-être que vous allez avoir un petit parallèle dans votre tête qui va se dessiner. C'est possible. Mais c'est pas fini. En même temps, il y a un autre trait très important pour l'histoire de Burning Crusade qui se déroule en parallèle. C'est l'invasion d'Ijal par Archimonde. Ouais. Comment ça Comment ça c'est pas en même temps Quoi C'est pas arrivé Ah non c'est déjà arrivé Attendez je comprends pas là, c'est pas l'intrigue de Burning Crusade ça Ah non D'accord On va dans les cavernes du temps et en fait on revit euh, la bataille du Mont Ijal de Warcraft 3 Ah d'accord, d'accord Non mais à l'époque la, la créativité, il hein, n'y avait pas de nostalgie, c'était génial Vraiment c'était le top Donc on retrouve notre petit euh, Tarchimonde bien sûr à la bataille du Mont Ijal Donc un raid avec 5 euh, boss qui Sont censés faire écho, c'est des noms que vous devez connaître si vous avez joué à Warcraft 3 lors de la bataille du Mont Ijal du même nom, avec un gros hommage bien sûr, puisque bah, c'est les persos d'époque, mais pas avec leur skin sauf Archimonde. Archimonde, hein, pour le coup, qui a même la petite étoile du chaos sur son ceinturon. Archimonde hein, qui est le seul à avoir vraiment un, un skin euh, qui fait euh, qui représente bien son apparence à Warcraft 3. Donc, euh, on a quatre persos qui étaient présents à Warcraft 3, donc Rage Wintershield, Rage Wintershield qui est une liche. Dommage, hein, c'était des couleurs noires et violettes, on a gardé que le violet, en même temps on a repris le, euh, trait pour trait la texture de Kel'Thuzan, on ne pas s'emmerder. Aneteron hein, qui est le Dreadlord, le Seigneur de l'Épouvante, orange, on a juste repris le skin dégueulasse des Seigneurs de l'Épouvante de la Péninsule des Flammes Infernales, hein, pourquoi s'emmerder Et ensuite on a Kazak, euh, euh Kazrogal, excusez-moi, ils ont tous la même apparence, hein, donc euh, difficile, hein, on les confond un petit peu. Surtout ce qui est génial c'est que quand tu vas choper la, la fiche de Kazak avec les infos de Vanilla et tout... On apprend que, bah, il était avec Archimonde au Mont Ijal, mais euh, apparemment, euh, bon, à l'époque on s'en foutait un petit peu. Donc bon, uh, Kazak, Krul, Kazrogal, hein, c'est un peu le KKK, hein, évidemment. Ils sont tous pareils. Et, euh, et Asgallor, qui est euh, tout simplement le bras droit de, de Manoroth, qui était le représentant hein, des Seigneurs des Abîmes à euh, Warcraft 3, et qui était même l'un des noms euh, aléatoires... Euh, du Seigneur des Abîmes dans Frozen Throne en tant que héros jouable. Alors ce qui est dommage aussi, c'est qu'Asgalor, ce il avait une, une apparence spécifique vu qu'il avait la peau violette. Mais bon, voilà, c'est, on va pas, hein, c'est chiant. Il faut mieux recycler, c'est important. Et au passage, Archimonde, euh, bah, il a un peu froid, hein. Il a un peu froid à la bataille, hein, puisqu'à un moment donné, euh, on l'entend éternuer hein, dans le combat. Hein, il fait Akish, Et après, il s'excuse pas parce que c'est un méchant. Et voilà, hein, donc attention, c'est important, la morale de cette histoire, c'est... Mettez un peu, de... un peu de vêtements, sinon vous allez attraper froid. Voilà, c'est la fin de la vidéo sur le Temple Noir, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris plein de choses. On se retrouve pour le prochain épisode, hein, avec une nouvelle menace envoyée par la Légion Ardente sur le nouveau continent euh, de l'Outre-Terre, évidemment. C'est les trolls des forêts à Mani, menés par Zuljin. Quoi C'est pas en Outre-Terre Et ça n'a rien à voir avec la Légion Ardente Bon, laisser quelques années, il y aura probablement une réécriture un jour euh, pour nous dire que c'était en fait euh, Kill Jaden qui, qui était derrière tout ça. Ouais bah c'est bien ce qu'ils ont fait euh, pour expliquer toutes les conneries de Burning Crusade. Hein. Ils ont dit ouais ouais en fait c'est Kill Jaden. Donc j'imagine que ça doit être la même pour les Trollamani, non Non Non, ça a juste aucun sens Ok, ok. Eh bah, ben, on se retrouve pour, euh, pour Zulaman. Allez, à bientôt Salut Salut, c'est... Bah je sais pas en fait. Vraiment un démon de l'ancien monde. Je vous invite à, à suivre les indications faites par le cheval. Likez la vidéo, hein. likez la page Facebook, follow Twitter. Et euh, on se retrouve pour Zulaman. Hein on le sait pas encore, mais c'est Jaiden, ok hein Et vous le dites pas, hein Bisous, allez, à bientôt